Bienvenue dans cette euh, leçon qui porte sur euh, les aspects énergétiques des oscillateurs mécaniques euh, pour euh, le niveau scolaire, euh, deuxième bac, sciences physiques. Donc euh, la leçon, le premier paragraphe, c'est un rappel sur euh, le travail d'une force vous l'avez déjà vu l'année dernière le travail d'une force constante on va commencer par le travail d'une force constante en considérant <coughs> un solide S se déplaçant euh, le long de cette trajectoire une trajectoire une, une trajectoire quiconque et euh, le solide S se déplace du point A vers le point B et subit une force cons euh, constante c'est-à-dire qu'il qu garde la même direction et le même sens durant son mouvement soit encore solide mobile subissant une force F constante depuis un point d'application P donc voici ça si le point d'application qui appartient au solide et qui est confondu initialement avec le point A de la trajectoire donc euh, ce, euh, le solide se déplace d'un point A vers le point B le travail de cette force lors de ce déplacement de A vers B ne dépend pas du chemin suivi Elle s'exprime comme suit donc, euh, euh, le travail ne dépend pas de la forme de la trajectoire puisqu'elle se déplace de A vers B et il, et, il dépend seulement du vecteur AB le vecteur AB s'appelle le vecteur de déplacement donc euh, la trajectoire, la forme de la, de la trajectoire euh, n'influence pas sur la valeur de, de ce travail donc il s'exprime par, par euh, l'expression on, on écrit WAB de la force F c'est-à-dire le travail de la force F durant le déplacement de A vers B égal au produit scalaire du vecteur force scalaire le vecteur de déplacement AB qui égale comme vous le savez euh, le produit scalaire c'est l'intensité de la force fois la distance AB fois le cosinus de alpha où alpha est l'angle entre euh, le vecteur AB et la force F. Donc ça vous l'avez déjà vu. Donc euh, ça c'est pour une force constante. Maintenant, regardons le cas d'une force non constante. Pour une force non constante c'est-à-dire que la force F euh, il, il, il, il change durant le mouvement parfois il a cette direction dans cette, dans ce, dans cette position il a il a un, une direction une autre direction et, un, et avec un un sens aussi. donc euh, pour calculer le travail de cette force durant déplacement de A vers B. Alors dans ce cas ce n'est on va pas utiliser cette cette relation mais ce qu'on peut faire c'est de calculer on va c'est de calculer des travaux partiels c'est à dire qu'on va euh, discrétiser cette euh, trajectoire selon des petits déplacements rectilignes par exemple on va prendre cette partie là du, de ce point vers ce point on va le considérer comme euh, une, une trajectoire on va, euh, euh, comme une, une partie de la trajectoire où la force F est considérée comme constante euh, parce que ce delta L ce déplacement partiel est très petit donc dans ce cas on peut considérer que f est constante durant ce delta, ce delta L et on va faire une somme de tous ces travaux partiels voilà le, le, le, le, le qu'on utilise pour calculer des travaux de forces euh, non constantes donc le travail partiel tout d'abord c'est quoi C'est euh, lors d'un petit déplacement delta L la force est considérée constante donc euh, comme dans ce cas c'est un petit déplacement le déplacement total c'est de A vers B Donc, euh, pour se déplacer de A vers B il va se déplacer par, euh, ce, euh, le, ce, selon des petits, des petits déplacements et pour chaque petit déplacement on va considérer que la force est constante de, euh, et on va faire la somme de tous ces travaux partiels voilà l'idée donc euh, par conséquent le travail partiel de cette force au cours de ce petit déplacement est delta W de F dans ce cas c'est quoi c'est ce petit déplacement delta L, donc c'est le vecteur delta L scalaire euh, le vecteur F donc c'est F scalaire delta L avec delta L c'est le déplacement partiel qui est égal à F delta L cos alpha. Avec alpha, il change. Attention, alpha, ce n'est plus une constante parce que euh, la force F n'est pas constante. Euh, alpha, c'est une fonction de ce vecteur delta L. Il dépend de ce delta L considéré. Le travail total est donc, le travail total est la somme de tous les travaux partiels donc, euh, on va faire euh, une discrétisation de la trajectoire euh, et, et le travail total, c'est la somme de, de ces petits, de ces petits euh, travaux partiels. Donc remarque, c'est les déplacements partiel Delta L devient infinitisément, c'est-à-dire on remplace euh, qu'on euh, va discrétiser la trajectoire selon du petits déplacements euh, de, de nombre infini, c'est-à-dire euh, un, un, un delta L1 plus delta L2 plus delta L3 plus delta L4 plus jusqu'à jusqu'à delta Ln, c'est-à-dire un euh, c'est-à-dire euh, delta ln où n tend vers l'infini. Donc Dans ce cas, on ne va plus utiliser cette somme, cette somme discrète. On va utiliser un intégral, c'est-à-dire une somme continue. Si le displacement partiel delta l devient infinitisimant, on remplace la somme discrète sigma par la somme continue intégrale et delta l par delta D dl. On, on appelle lorsque si delta l sont de nombre infini, on les symbolise par un d dl comme ça, et on écrit on écrit euh, le travail total de la force F durant le déplacement de A vers B égal à l'intégrale de, de A jusqu'à B de de F scalaire dl. Voilà. Euh, troisièmement, le travail d'une force appliquée par un ressort. Donc, on va prendre le cas d'un ressort. Supposons un ressort euh, ici, lié à un point, à, à, à un point matériel. Et le, euh, donc, soit un ressort en tension. Donc, il est, il est en tension, c'est-à-dire qu'il est compressé ou décompressé dans ce cas on va considérer qu'il est, euh, qu est, euh, qu est dilaté c'est-à-dire que, euh, que la longueur du, du ressort est supérieure à, son, à sa longueur initiale c'est-à-dire là que le ressort applique une force T sur ce point euh, matériel lié au ressort donc et la position de ce point matériel est, est, est initialement et dans, dans ce cas c'est le point A et elle va se déplacer vers le, le point B donc on va appliquer une force F sur le point A jusqu'à le rendre confondu avec B on souhaite, calculer, et on souhaite calculer le travail de cette force. Donc, on tire à, à, avec notre main le ressort jusqu'à le rendre au point B et on souhaite calculer le travail de cette force F. Cette force F qui n'est autre que euh, le moins, c'est-à-dire le, euh, le moins euh, le vecteur T ou T, c'est quoi c'est la force appliquée par le ressort sur le point, euh, sur la main. Sur la main, parce que, dans ce cas, c'est la main qui, qui, qui tire le ressort. Donc, le, le ressort tire aussi notre main par la force T. Donc, et cette force T et la force F, elle varie avec le temps. Donc, elle n'est pas constante. Et on souhaite calculer le travail de F. Durant le déplacement euh, de A vers B. Donc, soit on ressort en tension, à, à, appliquant une force F sur un point G, donc le point G est là, confondu in, initialement, il est, à, il est à la position A, et on va le déplacer vers le point B. Se euh, déplaçant de A vers B, que vaut le travail de cette force lors de ce déplacement alors donc, on sait que cette force appliquée par le ressort sur le point G, c'est quoi C'est Kx, c'est quoi C'est son intensité. Pourquoi Kx Parce que, parce que euh, considérons que, que cette position, par exemple, est, est le point d'équilibre, c'est-à-dire la position initiale du ressort. Donc, si on tire euh, vers, euh, vers le sens positif d'un déplacement x, alors dans ce cas, le, la, la dilatation du ressort, si x, c'est la valeur de x, donc delta L si x, euh, ici x si x est positif, alors t il aura un sens négatif parce qu'il est orienté euh, euh, vers le, le sens opposé de, de, euh, du sens où on, on a euh, tiré le, le ressort donc on sait que T égale à moins KXI donc comment ça c'est l'intensité de la force et ce moins c'est pour dire que lorsque vous tirez vers le sens positif T est vers le sens négatif et fois le vecteur unitaire I ça c'est le vecteur unitaire I de l'axe X ça c'est l'expression de la force T et donc IF c'est moins T d'où FC KXI de la force FC plus KXI X fois I donc ça c'est la force appliquée par la main sur le point G donc on force c'est le travail de cette force qu'on souhaite calculer par conséquent on va utiliser la relation précédente. Le travail de la force F, c'est quoi alors C'est l'intégrale de A vers B du de de, de, de, de, de, de vecteur force fois DL, ou DL, c'est un déplacement partiel, DL, DL avec DL, c'est quoi C'est dx fois i. Donc on va discrétiser euh, le, le, le mouvement selon des petites... Euh, petits segments de longueur dx. Donc les vecteurs de déplacement partiel, c'est dx fois le vecteur unitaire i. On en déduit oui, alors que on va remplacer dl par euh, sa valeur. Donc euh, le travail de f, c'est l'intégrale de f c'est quoi C'est kx dx. C'est kx et, euh, la, et, et delta L c'est quoi C'est dx. Et le reste c'est i scalaire et i scalaire i c'est 1, ça vaut 1. Donc euh, là, et cela devient euh, l'intégrale de a plus kb de kx dx. Ça vous, le, vous savez le calculer parce que vous faites euh, en mathématiques les calculs des intégrales. La, la variable c'est x. Donc k c'est une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale, et on devient 1 demi k x carré, parce que la, la primitive de x c'est 1 sur 2x carré. Donc 1 sur 2x carré et que la constante k, elle est toujours euh, présente ici, entre a et b. Donc on va remplacer, euh, on va calculer euh, la valeur de cette, de cette fonction. Aux positions a et b et faire la soustraction donc égale 1 demi k parce que on va factoriser par 1 demi k parce que c'est une constante ici lorsqu'on remplace pour la position b on, on, on obtient xb au carré lorsqu'on remplace pour le point a x a au carré donc égal à 1 demi k XB au carré moins x x a au carré donc ça c'est donc euh, finalement on peut écrire le travail de la force F durant le déplacement de A vers B égale à 1,5 K X B au carré moins 1,5 K X A au carré. Donc on, on peut schématiser ceci par, par ce, ce, ce schéma. Donc si on représente la valeur de l'intensité euh, de, de la force F en fonction du X. Donc vous le savez c'est quoi f c'est kx donc la kx c'est l'intensité de la force donc euh, l'intensité de la force est proportionnelle à x et le coefficient de proportionnalité c'est k donc c'est une droite une fonction linéaire une fonction linéaire qui passe par l'origine ici et les valeurs du x on a dit que on va euh, seulement du x a vers x b parce que x varie de x a vers x b et donc dans ce cas le, cette valeur là c'est quoi c'est tout simplement la surface de ce trapèze parce que vous le savez euh, comment pourquoi c'est pourquoi c'est la valeur de cette surface travail de f c'est la valeur de cette surface. Pourquoi Parce que on va faire cette valeur c'est quoi C'est 1 demi kxb au carré 1 demi kxb au carré. Là, euh, regardez 1 demi 1 demi c'est si on calcule la surface de ce triangle ça vaut combien C'est euh, 1 demi fois la longueur de cette de cote, c'est combien C'est kb. Et la longueur de cette cote, c'est XB. Donc 1 demi K fois XB fois XB. Donc 1 demi KXB au carré. Donc 1 demi KXB au carré, c'est cette surface de ce triangle. Rectangle. C'est un triangle rectangle et 1,5 KXA au carré c'est quoi c'est la surface de ce petit triangle rectangle parce que regardez eh, 1,5 fois cette longueur c'est quoi c'est KXA KXA et la longueur de cette euh, de cette, de, cette, de ce segment c'est combien c'est XA, donc 1,5 XA et K fois X au carré donc la surface de ce triangle moins la surface de ce triangle c'est combien c'est la surface de ce trapèze. donc le tra euh, cette, euh, cette valeur ici du travail de la force F est autre que le, la surface de ce trapèze. donc si vous avez euh, la variation de la euh, de, de l'intensité de la force en fonction de X dans un schéma, euh, vous pouvez calculer tout simplement le travail de F durant le déplacement de XA vers XB par, par euh, calculer cette surface de ce trapèze. Voilà. Autrement, le travail effectué par la force F lors du déplacement de A vers B est égal à l'aire de la zone comprise entre la courbe F du X. Ça c'est la courbe f du x. Et le segment, et le x XA, XB, c'est-à-dire l'air de, de, du euh, grand triangle, ça c'est le grand triangle, moins l'air de petit triangle, ça c'est le petit triangle, qui est égal à euh, la surface, l'air de, de ce trapèze-là. Mm. Donc ça c'est le travail de la force F égale à. L'air de ce triangle, le grand triangle moins celle du petit triangle qui est égal à cette valeur qu'on a déjà trouvée. Application euh, si on considère qu'il est l'énergie, on souhaite calculer l'énergie qu'il faut euh, apporter à un ressort de de k égale à 1000 newtons par mètre. Pour le comprimer de 2 cm. De Donc, quelle est l'énergie qu'il faut apporter à un ressort Donc, si vous comprimez un ressort, vous, vous, vous lui donnez de l'énergie. Euh, on souhaite calculer la valeur de cette énergie qu'il faut apporter pour que ce ressort soit comprimé de 10 de cm. Donc, pour euh, répondre ça, euh, je vous donne une, un, un aide ici prenez xa par exemple xa égale 0 donc euh, la position du point a initial c'est 0 et la position lorsqu'il devient comprimé donc euh, de 10 cm donc XB égale à 10 cm et l'énergie donc qu'il faut apporter on va appliquer cette, cette relation là le travail de la l'énergie qu'il faut apporter sur le travail de la force qui le comprime donc ça vaut euh, l'intégrale de A à B du Kx dx qui est égal à la valeur ici qu'on a trouvé déjà, égale 1,5. On va remplacer, on va factoriser par 1,5 K. Donc 1,5 fois K, la valeur de K, c'est euh, 10 000 newtons par mètre. Et, entre parenthèses xb au carré moins xa au carré xb au carré c'est 10 cm au carré moins 0 au carré donc 0 au carré il va... Enfin, euh, donc on va, on va le, le, le cocher donc on va avoir cette valeur avec un signe négatif mais au carré donc euh, 10 cm on va le, le transformer en le convertir en, en mètres et on obtient 0,1. C'est 0,1. Donc, c'est 0 moins 0,1 le tout au carré. 0 moins 0,1, c'est moins 0,1 au carré. Et le résultat, c'est moins au carré. Donc, moins, il va... Euh, parce qu'il y a le carré, donc bah, on va le simplifier. Donc, on va voir 0,1 au carré, c'est combien bah, fois 1000, fois c'est 10. 10 CO2 c'est 5, donc 5 joules. 5 joules, voilà. Donc pour comprimer le ressort, ce ressort de Reader 1000 N par mètre, d'une euh, d'une distance de 10, d'une longueur de 10 cm, il faut lui apporter 5 joules. Voilà ce qu'il faut retenir de ce. de cette première partie. Donc, euh, par, euh, on va finir là et, pour, euh, et poursuivre pour euh, une prochaine vidéo pour ne pas euh, la rendre très longue. Donc on va euh, reprendre la, la leçon euh, dans une autre occasion. Merci pour votre attention et à la prochaine.